Nous, nous, nous avons pris le, le programme euh, de Global Universe, euh, Nadej et moi. Alors, en l'espace de cinq mois, euh, nous avons fait euh, une acquisition de 720 000 dollars. Et présentement, dans la région où nous avons euh, pris la propriété, euh, la valeur du bien est montée autour de 850 000 dollars jusqu'à date. Et par la suite, toujours avec des conseils de Global Invest, nous sommes allés chercher 200 000 de prêts investissements. investissement. Et entre-temps, on a mis sur pied une petite entreprise. Et ça nous a permis d'aller... fait plus d'un million là déjà. <rire> ah, oui. on, est, on, est, on, est, on est déjà quand même, on est rendu au million là déjà, ça, il faut, faut se le dire. Donc, euh, c'est pour dire que ça fonctionne très bien et euh, on, est, on est parti pour, euh, pour avancer quoi. Hein? Parfait. Alors, euh, comme on dit, quand le train est lancé, il est lancé, euh, on ne se lance pas pour reculer, euh, avancer de façon intelligente, oui. Alors, merci à tout ce beau monde-là, que ce soit Tori, Rasmik, Florian et Olivier qui n'est pas là aujourd'hui. Ouais. Et bien sûr, tous les autres partenaires parce que à travers les, les chats, dans Slack like, sur Facebook et en sort, on peut voir les expériences des uns et des autres et c'est très motivant parce que ça permet de voir exactement où sont rendus les autres, qu'est-ce qu'ils font, les propositions très souvent qui sont faites, quoi. Alors, ceci étant, nos, nos chers amis euh, invités qui, euh, qui sont là, peut-être pour la première fois, euh, nous vous encourageons vivement à, à, à vous y lancer également. Euh, c'est le passage à l'action qui permet de, de tirer de bénéfices. Quoi. Alors, ne pas passer à l'action, c'est juste passer à côté de l'opportunité. Je, je choisis de passer à côté de l'opportunité et je reste à procrastiner à ne rien faire. Ou alors je passe à l'action. Et voilà quoi. Merci beaucoup. À très bientôt.